Merci pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu, pour élever ton nom. Merci pour cette occasion merveilleuse que tu nous donnes, Seigneur, pour bénir ton nom. Merci, parce que, Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, si nous sommes en vie. Seigneur, mon Dieu, si nous sommes là ce soir, Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous donnes, une grâce imméritée. Seigneur, combien sont morts, combien sont dans les hôpitaux, combien, Seigneur, n'arrivent même pas à bouger de leur lit. Seigneur, mon Dieu, mais tu nous as donné. Cette grâce Seigneur mon Dieu d'être là dans ta maison ce soir Seigneur merci pour cette grâce Seigneur mon Dieu pour cette église Dans laquelle nous sommes Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de toi Nous avons besoin de ton esprit Viens glorifier ton nom Jésus Que ton esprit Seigneur se meuve dans ces lieux Que ton esprit prenne la première place dans ces lieux Nous nous abandonnons à toi Seigneur Nous nous abandonnons à toi, nous nous abandonnons à toi. Prends la première place, ô Dieu de grâce Prends la première gloire, oh place, Jésus. Prends la gloire, première gloire, place, Seigneur. Et que tous les autres noms disparaissent. Oh, oui, que, que, disparaisse, disparaisse, que le nom de la maladie disparaisse. Que le nom de l'échec disparaisse. Que le nom de la mort disparaisse. Et que toi seul, Seigneur, tu sois élevé. Que toi seul, tu sois élevé. Que ton nom seul, Seigneur, soit élevé. Que ton nom seul, Seigneur, soit exalté. Ô Dieu puissant, Dieu de grâce, nous élevons ton nom ce soir. Nous élevons ton nom ce soir. Car il n'y a point d'eau autre Dieu que toi. À qui d'autre, Seigneur, irions-nous, Seigneur À qui d'autre, irions-nous, Seigneur C'est toi qui as les paroles de la vie. Ô oh, Dieu puissant, voilà pourquoi, Seigneur, nous venons dans ta présence. Seigneur, ce soir, nous voulons encore te célébrer. Nous voulons te célébrer. Te célébrer, Jésus. Te célébrer. Hallelujah. Ô oh, Jésus, glorifie ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous laver, de nous purifier de le... Que nous puissions, Seigneur, Seigneur, des mains pures. Que nous puissions lever vers toi des mains pures. Que nous puissions vers toi, Seigneur, des mains pures. Oh Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Adonai, -nous te Adonai, nous te louons. Nous ta t'adorons. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia Alléluia Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la maison de Dieu ce soir Nous voulons bénir le Seigneur Nous sommes à la Nouvelle-Jérusalem de London, Chers internautes, soyez les bienvenus Et que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes euh, nous voulons louer le Seigneur amen. Adorer le Seigneur Nous voulons passer un moment dans la louange Pour bénir simplement son nom Parce qu'il est bon pour nous amen. Il est bon pour nos vies, amen. il est bon pour nos familles Que le Seigneur soit béni Alléluia amen. Nous sommes dans la joie ce soir Et nous voulons le lui déclarer Parce qu'il est bon, il est merveilleux Amen, amen, amen. Je chanterai De tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh Qui m'a ôté des ténèbres Qui m'a délivré de tout péché Je chanterai, je chanterai de tout cœur Les merveilleux, les merveilleux de mon papa Yahweh Qui m'a ôté Je chanterai, je chanterai de tout cœur Les merveilles de mon papa Yahweh Qui m'a ôté les ténèbres Qui m'a délivré de tout péché mon papa, Mon papa est fidèle Il ne m'abandonne jamais je n'ai plus rien à... papa Yahweh qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Merci. séparer de ton amour, Seigneur oh Dieu, tu es celui, Seigneur oh Dieu de gloire, qui a tant aimé le monde, Seigneur, que tu n'as pas hésité à donner ton fils unique Jésus, pour nous sauver pour nous racheter, à la croix il s'est donné, à la croix il s'est donné pour nous, oh Jésus quel amour, Seigneur quel amour pour nous Donne-nous de pouvoir t'aimer en retour comme toi tu nous as aimés, Seigneur. Oh Dieu, de gloire donne nous, Seigneur, de nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, toi qui as un grand amour pour nous, Seigneur. Merci. La croix, tu es celui qui a tout accompli. Tu es celui qui a tout accompli, Seigneur. Oh Dieu de grâce. Merci, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix dans nos vies. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur pour l'œuvre de la croix, merci Seigneur. Oh Seigneur, tu es digne. À toi qui es assis sur le trône, toi qui fais du ciel ton trône et de la terre ton marche-pied, Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, nous t'adorons encore ce soir parce que tu es digne, Jésus. Tu es digne de recevoir louange et gloire. Tu es digne digne de recevoir Ô nos acclamations Djde, ce soir Ô Seigneur, Ô oh Dieu de grâce, tu es digne, Jésus, Jésus Dieu, tu, Dieu, es Dieu. tu es digne, merci, Jésus, alléluia, Jésus, oh mon nom. nom est Jésus. Ton nom est Jésus, oh Seigneur. Seigneur. Oh nom est, Seigneur. Ton ton est nom, de ton nom est ton nom est digne, Seigneur de ton nom, ton nom est digne, Jésus. Oh ton, ton nom est, est puissant oh oh ton, ton, oh ton, ton nom est, nom est glorieux oh Dieu. Ton nom est merveilleux Seigneur, ton nom est élevé Seigneur, au-dessus de tout notre nom Jésus. Nous exaltons ta grandeur, ô oh Dieu. Nous exaltons ton autorité, ô oh Dieu. Nous exaltons ta divinité, ô oh Dieu. Et ta toute-puissance, Seigneur. Reçois l'honneur Jésus, reçois l'honneur Seigneur, reçois l'honneur Dieu puissant, reçois l'honneur Dieu glorieux. Reçois l'honneur, toi, l'agneau immolé, l'agneau qui ôte le péché du monde. Nous exaltons ton autorité, ta divinité. Nous exaltons ta puissance, ô oh, Dieu. Toi, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Toi, le Dieu qui ordonne et la chose se réalise. Merci de t'élever, Seigneur. Merci de t'élever, Seigneur. Merci de t'élever encore ce soir. Merci de lever encore ce soir. Merci d'apporter, oh Dieu, ta sainte et redoutable présence, oh Dieu. Merci pour ta bénédiction, oh Dieu, qui traverse ce lieu, oh Dieu, qui traverse. Seigneur, lieu, oh Dieu, et qui remplit encore ton temple, qui remplit encore ta maison, ô oh Dieu, qui remplit encore ta maison, ô oh Dieu, merci, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton règne, ô oh Dieu, merci pour ton autorité, ô oh Dieu, notre bénissons. l'agneau de Dieu, notre élément, l'agneau de Dieu, notre élément, le Narcisse de Saran, le lit de Vallée, le le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu digne, porte élevé vos lenteaux, les portails d'Éternel. Que le roi des gloires fasse son entrée, porte élevée, volanto, Élevée les portails éternels. Que le roi des gloires fasse son entrée, porte élevée, volanto, Élevée les portails éternels. Que le roi s'était, le papaïda, maré no s'était, et le na la -ba -ba Rebaba, rebaba, rebaba, rebaba, Oh, Jésus, je te bénis. Oh, Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Au nom merveilleux et puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bonsoir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 Priez yep. like vingt-cinq fois Jésus est Seigneur, oh comme et nous avons hey. l'habitude de le faire ici. 25 fois Jésus est Seigneur. Une trois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus ouais. est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur.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 Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Oh merci Jésus, merci Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce deuxième jour de séminaire, oh Dieu de gloire, une église d'influence, oh Dieu, merci pour ce programme Seigneur que tu avais connu d'avance, oh Dieu, que tu avais préparé d'avance, oh Seigneur. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit, oh Dieu. Merci pour le règne de Dieu en ces lieux, oh Père. Nous bénissons ta sainte et glorieuse présence, oh Dieu. Merci encore, oh Dieu, de toucher nos vies, de toucher nos âmes, de toucher nos cœurs, de toucher nos corps, oh Dieu, en présentiel et connecté. Merci de nous faire du bien, oh Dieu. Ce soir encore, Seigneur, nous répandons le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus, sur l'auditoire, oh Dieu, sur ton peuple, oh Dieu, en présentiel et connecté. Nous répandons le sang précieux de Jésus, nous répandons le sang de l'agneau de Dieu, dans l'atmosphère de la ville dans l'atmosphère du, la, du pays dans l'atmosphère de la cité nous répandons le sang de Jésus et nous déclarons le règne de Jésus nous déclarons le règne de Jésus nous déclarons le règne de Jésus que les cœurs soient ouverts que les cœurs soient ouverts afin de recevoir ta parole la parole de vie la parole qui transforme la parole qui élève, la parole qui édifie au oh Dieu, la parole qui établit. Merci de le faire ce soir encore, au nom puissant de Jésus. Merci de le faire au oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci de le faire au oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Alléluia. Nous allons chanter un chant pendant que le est progressivement en train de venir.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 Je te, je te dis, que si tu crois, tu verras là, la... tu peux encore faire mieux en disant je verrai, je verrai la gloire de Dieu, tu verras, je verrai la gloire de Dieu, je te dis, je te dis, que c'est tu crois. Dieu, je te dis, je te dis, que c'est, si tu crois, tu verras. Maintenant, tu peux le dire à ton ami, tu verras. Tu peux le dire, dire à ton ami, tu verras la gloire. C'est ça. Alléluia. La gloire. Oh, Alléluia. Je te dis, que c'est... Si tu la... tu peux danser de alors, le déclarant, je, je verrai, veux je verrai. De Seigneur, de oh Jésus, de je de te dis de que c'est, si je crois, que tu verras la gloire de Dieu. Gloire de Dieu Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia! Alléluia! Bien-aimés, nous allons lire un psaume que nous aimons spécialement ici, à la Nouvelle-Jérusalem, à London, le psaume 24, que nous connaissons. Nous allons le lire ensemble et le déclarer comme... Un cri de victoire. Le roi de gloire dans son temple. Somme de David. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Le monde avec tout ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur.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 Oh, élevez vos lanteaux, élevez les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est ce roi des gloires? L'éternel le maître de l'univers, c'est lui le roi des gloires, c'est lui le roi des gloires, c'est lui, lui le roi des gloires. Oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, oh merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ce soir, merci Seigneur pour ce soir, merci Seigneur pour ce soir, oh merci Seigneur, merci Seigneur de gloire, merci Seigneur de gloire, au nom merveilleux et puissant de Jésus Christ. Alléluia, Amen. Voilà, je remercie l'équipe de Louange, nous avons aujourd'hui une équipe de Louange mixte, la Nouvelle-Jérusalem à Liège. La Nouvelle-Jérusalem-Réobot. Et la nouvelle jérusalem à Londres Une équipe de louanges mixtes. Et nous remercions le Seigneur pour cette force extraordinaire. Merci beaucoup mes mamans. Amen. Amen. Voilà, nous allons petit à petit entrer dans le vif du sujet, entre autres. C'est le moment de l'annonce de la parole. Mais avant de pouvoir le faire, nous allons faire notre confession de foi, comme dans nos bonnes habitudes. Je crois en Dieu.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 ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen, Amen, Amen. Voilà, bonsoir à tout le monde. Merci encore à vous, merci équipe de Louanges. Pouvons-nous asseoir. Alléluia, Alléluia. Merci beaucoup mes mamans, mes soeurs. merci. Alléluia. Bonsoir bien-aimés du Seigneur. Encore une fois, la bienvenue à la Nouvelle Jérusalem à Londres, Église des dieux en Belgique, at New Jerusalem Londres, Kerk van God in Belgia. Excusez-nous pour euh, le léger retard qu'on a eu, et également pour euh, les, les, les, les, le son qui n'était pas, qui pas euh, bien commode. Je crois que <rire> nos murs ont l'habitude de fonctionner avec nos voix, sans les instruments sophistiqués. Alors il faut laisser le temps à la salle de pouvoir s'adapter, Alléluia Et je crois que peut-être que le Saint-Esprit aime beaucoup comme on l'adore, avec nos propres voix, avec les chaka, avec nos mains, Alléluia Donc c'est agréable de temps en temps de pouvoir louer aussi le Seigneur a cappella, et c'est énormément du bien que nos corps soient des instruments pour la seule et merveilleuse gloire de son nom. Nous sommes, comme vous le savez, à notre deuxième jour de notre séminaire, de consécration pastorale et, et ainsi que de dédicace de l'Église. Nous avons commencé hier, ce soir. Nous allons poursuivre demain de nouveau de 19h à 21h. Et le samedi, ça sera à partir de 16h jusqu'à 21h. Pile, les choses vont, euh, vont euh, être clôturées à ce moment-là. Nous avons, comme on a dit, l'honneur de recevoir... Notre surveillant national, le bishop Jean Tchitea, qui est à la fois le pasteur responsable de la Nouvelle Jérusalem à Liège. Depuis 30 ans, l'Église vient de fêter ses 30 années d'existence de, avec euh, le bishop qui a commencé l'Église et euh, l'Église a grandi. Si je bonne mémoire, la Nouvelle Jérusalem à Liège, c'est la... Deuxième implantation après Bruxelles de la Nouvelle Jérusalem. Après Bruxelles, c'est la deuxième. Anvers, la troisième. C'est la troisième. La deuxième, c'est l'église d'Anvers. À l'époque, c'était avec le pasteur Charles Métello. Et la troisième implantation, c'est avec le bishop Jean. Depuis 30 ans, c'est le pasteur qui a conduit l'église. Donc, ça veut dire que nous recevons à la fois un homme d'expérience en tant que pasteur, un homme qui a évolué, euh, entre autres, euh, au pied de l'évêque Martin Mouchebele, notre père spirituel, et qui a été formé aussi dans cette école-là. Donc nous faisons partie de la même école. Nous de Bruxelles, à l'époque, depuis notre jeune âge, nous avions toujours eu beaucoup d'admiration pour le bishop Jean. On le considérait comme notre grand frère. Et encore aujourd'hui, même s'il si y a le titre de surveillant national qui veut se rajouter, on le considère toujours dans cette approche-là, à la fois grand frère, aîné, père, et on essaye vraiment de profiter au maximum de l'expérience qu'a euh, qu cet homme. Alléluia Il y a une euh, de particularité de secret que j'ai appris en évoluant à Bruxelles, à côté notamment de, du bishop Martin, c'est d'honorer les autorités d'honorer les autorités, d'honorer le Père. C'est un secret pour gagner du temps dans le ministère. C'est un secret. Si tu n'honores pas l'autorité que Dieu a établie, quelle que soit l'onction avec laquelle tu peux fonctionner, tu peux voir les anges, tu peux rouler par terre, je te dis que ce n'est une question de temps. Tôt ou tard, tu vas sécher, d'apprendre à honorer les autorités. Et c'est dans cette dynamique aussi que je conduis l'église de Landen à honorer, les autorités, à honorer les pères, à honorer les aînés. » Voilà, en tout cas, c'est lui qui est notre orateur du jour. Hier, vous avez vu maman Denise, son épouse, qui va venir un peu plus tard parce qu'elle tient maintenant, euh, elle a une rencontre qu'elle tient chaque jeudi à partir de 19h euh, pour les femmes sur euh, les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Donc, dès qu'elle termine, elle sera de nôtre. Et ils ont quatre enfants ensemble, deux filles et deux, deux garçons, et qui les filles et tous sont euh, impliqués activement dans le ministère au sein de l'Église. Entre autres aussi, c'est un écrivain, c'est un écrivain euh, qui a euh, déjà écrit euh, euh, deux livres, deux li un seul livre, euh, c'est concernant plusieurs manuscrits, mais en tout cas un, un livre qui parle de l'importance de l'Église, qui est traduit à la fois en, en anglais. Donc, si vous avez la disponibilité, n'hésitez pas. Hésiter. Depuis plus d'un an, il tient euh, chaque matin de lundi euh, au samedi la prière du matin sur euh, YouTube et sur Facebook. Euh, chaque matin de 6h à 7h. Depuis euh, plus d'un an, il est actif devant euh, vous pour euh, vous servir et quelle, quelle énergie, quel impact, quel, quel dynamisme. C'est là que l'on se rend compte que quand Dieu appelle un homme, il choisit un homme, il donne une vision, il donne aussi les capacités nécessaires. Bien que cela n'est pas facile parce que c'est au prix de beaucoup de sacrifices, mais Dieu restaure toujours ce serviteur Alors pour nous, c'est un honneur de recevoir encore euh, cette fois-ci notre surveillant national, le bishop Jean Tchiteya, à qui je cède euh, la parole. Amen. Amen Si nous pouvons nous mettre ensemble pour euh, honorer l'homme de Dieu. Euh, Maman Lolita, s'il uh, y a un chant que le bishop affectionne particulièrement, en tout cas, sentez-vous libre <rire> Merci. Oh. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, chers bien-aimés, et toute la gloire et tout l'honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'ensemble, on peut acclamer notre Seigneur Jésus oui. amen, amen. prier. Seigneur notre Dieu, merci encore pour la grâce que tu nous accordes d'être là pour partager ta parole qui est la source de la vie. Et nous voulons prier Seigneur pour la bénédiction de ton peuple, la bénédiction de ton Église, la bénédiction de chacun de tes enfants. Seigneur, à toi soit le règne, à toi soit l'autorité. À toi soit la suprématie, oui. la gloire et la grandeur, oui. car qui donc dans les cieux est semblable à toi, oui. il n'y a personne comme toi oui. et personne qui peut faire les œuvres que tu fais. Oui. Tes œuvres sont grandioses, oui. extraordinaires et merveilleuses. Nous oui. reconnaissons ta suprématie. Nous reconnaissons ton autorité. Nous reconnaissons, Seigneur, notre Dieu, ta grandeur. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur de victoire et de gloire. C'est toi qui es élevé au-dessus de tous les cieux. Et ta majesté s'élève au-dessus de toute majesté. Que le règne te revienne, Seigneur. La force, la puissance et l'autorité. Yes, la sagesse, l'intelligence, la Lord. richesse et la grandeur yes, sont à toi qui es assis sur le trône de gloire. Yes, et tu règnes pour toujours. Yes, Règne dans nos cœurs. Yes, Règne, Seigneur, dans ces lieux. Yes, Règne yes, dans l'église de London, yes, Règne dans nos maisons et nos familles. Yes, Règne dans toute la région. Yes, Règne yes, dans toute Lord. la vie de London yes, au nom de Jésus. Oh, no, Seigneur. Que ta grâce soit sur nous, comme nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, bénis ton peuple, je te prie. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois que c'est un problème de pile, la batterie, la batterie. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Alléluia! Amen. Que Dieu, notre Père, soit béni. Frères et sœurs, je vous salue tous et tous dans le précieux et le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en même temps, je salue tous nos bien-aimés qui nous suivent aussi en ligne sur les différents supports médias. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Vous avez bien fait d'être connectés ou que vous nous suiviez de par les nations. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais en même temps bénir le Seigneur pour euh, pasteur Patrick et, et maman pasteur Fabienne pour euh, cette, euh, ce, ce moment et cette grâce que nous avons de pouvoir partager ce temps avec vous dans cette préparation de l'installation et euh, l'installation même de nos bien-aimés, en tant que pasteur dans la région, nous voulons bénir le Seigneur pour vous, pour euh, euh, votre consécration Seigneur depuis toutes ces années. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Seigneur, euh, que Dieu soit béni. Parce que même au travers de cette période de Covid, puisque l'église on a pris ces, ces lieux ici par la foi, dans une période terrible de COVID, l'année dernière, il y a une année exactement, où le 1er novembre, le contrat a été signé pour que ces lieux soient occupés par notre église. Dans une période de COVID, c'était un pas de la foi. Parce que vous savez, vous commencez, commencez une église à louer un bâtiment, alors que c'est une période COVID, et en plus une toute nouvelle église, il faut vraiment la foi. Et nous bénissons le Seigneur parce que la foi, ça paye toujours. Oui, oui. Quelqu'un peut dire un vrai Amen oui. Et, oui, on peut acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur pour ça. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais en même temps aussi bénir le Seigneur parce que nous avons aussi des hommes et des femmes de foi ici au milieu de nous. Je salue le pasteur Jean-Paul Cambagé de notre église de la Nouvelle-Jérusalem de Louis que' Jean-Paul, est là dans le fond de la salle, que Dieu soit béni, Qui n'est pas, qu pas tout seul, il est aussi avec son épouse Maman Janine Kambaji. Maman Janine, qui est là aussi dans le fond de la salle, que le Seigneur te bénisse, Maman, et nous bénissons le Seigneur également pour euh, nos responsables, nous avons euh, notre euh, diacre, administrateur, papa Charles, notre frère Charles Moussourakis, papa Charles, que le Seigneur te bénisse. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons notre diaconesse administratrice, aussi maman Marie Tchouza, que je vois là-bas, dans le fond, maman Marie, que le Seigneur te bénisse. Nous avons également notre euh, sœur Lolita qui est dans la responsabilité au niveau de la louange et le secrétariat, que le Seigneur nous bénisse maman Lolita que Dieu te bénisse et nous bénissons le Seigneur pour euh, notre sœur Michelle maman Michelle qui est aussi dans la couronne mais aussi Très active dans la vie de l'église, elle a une cuisine. Elle est une cuisinière extraordinaire. Elle vous fait de ces plats là. Oh, oh, oh, oh, oh, ça vous pouvez vraiment donner des nouvelles à ces plats. Ah, que Dieu soit béni pour de telles cuisinières qui nous font du bien. Que Dieu soit béni parce que c'est la haute cuisine. Nous bénissons le Seigneur aussi pour euh, notre euh, frère. Euh, Alain Bilot, qui est dans les influenceurs économiques, c'est-à-dire nos hommes d'affaires dans l'église, est également très impliqué dans la jeunesse, notre frère Alain, qui est dans le fond de la salle aussi. Amen, Que Dieu soit béni. Je... Béni le Seigneur aussi pour notre bien-aimé frère Patrick, qui est là aussi dans le protocole. Que Dieu soit béni. Et nous avons un service d'ordre aussi, euh, David qui est là en train d'aider quelque part, là vous voyez, il, il, est, il, se, il est vraiment à la maison, en train de travailler ici, que Dieu soit béni. Amen. Alléluia Alors, euh, ça c'est cette euh, euh, petite équipe qui nous a accompagnés, mais je voudrais bénir le Seigneur pour chacun... Et chacune d'entre vous, merci David. Voilà, lui c'est David du service de protocole. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est bon. Amen. Amen. Nous voulons élever la gloire et la grandeur de notre Seigneur. Et j'aimerais bénir le Seigneur parce que, euh, vous savez, lorsque vous commencez une église, les choses ne sont pas toujours aussi faciles que ça. Et euh, mais lorsque Dieu vous a appelé, avec le temps, vous voyez comment est-ce que l'appel de Dieu est toujours confirmé. Amen. Vous savez, par exemple, notre église de Oui. L'église de Oui a une grande histoire. Cette église de Oui a commencé chez Papa Charles, dans sa maison. Et puis, ensuite, nous étions dans une école. Nous avons trouvé une école, et puis dans cette école-là, euh, la, la, la personne qui, que euh, nous avions responsabilisée, c'était le pasteur Rémi Mouanza. Et puis à un moment donné, un de nos frères qui était à, à, à Gand est décédé, le frère Dobola. J'ai dit au pasteur Rémi, est-ce que tu peux aller prendre l'église de Gand qui est là, c'est notre église. Et le pasteur Rémi, qui habitait à Liège, a commencé à faire des allers-retours, Gants-Liège, gand liège Et puis en même temps, j'ai vu le pasteur Jean-Paul qui était très actif dans l'église. Le Saint-Esprit m'a convaincu que c'était lui qui devait prendre oui. Et j'ai dit, pasteur Jean-Paul, est-ce que tu peux être là comme pasteur Ah oui. Qu'il a accepté d'aller à ah, oui. Et depuis, pasteur Jean-Paul, ça fait combien d'années maintenant 14 ans maintenant. 14 ans maintenant. 14 ans maintenant, c'est ça, hein? 17 ans, voilà il me semblait que c'était un peu plus que ça, 17 ans maintenant, alléluia, il est pasteur dans notre église de la J Nouvelle Jérusalem, ah oui, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Et vous savez, quand vous, vous marchez comme ça, Dieu fait toujours des choses extraordinaires. Amen. Parce que par leur présence dans la ville de oui, des forteresses diaboliques sont tombées. Amen. Vous savez, pasteur, euh, le, notre bien-aimé Papa Charles habite près des barrages, dans des endroits où il y avait tout le temps des suicides. On voyait des corps, des, corps, des cadavres venir par là. Un jour, il se levait dans la prière, et dit, « Seigneur, à partir d'ici, nous, nous sommes ici, nous ne voulons plus ces cadavres-là. » Les gens ne venaient plus se suicider à cet endroit Les gens allaient loin pour se suicider. Plus là-bas, parce que les esprits de mort avaient été liés. Amen. Le pasteur Jean-Paul, dans la ville de Ouïe, ah, il y avait l'action de l'occultisme. Il y avait des personnalités connues devant lesquelles dans tout le pays on tremblait. Mais... Quand la prière s'est faite, les personnalités dont je, je, je tais le nom, je ne cite pas le nom, sont tombées. La prière, ça marche. Et le Seigneur amène ses enfants à avoir l'influence dans la ville. C'est pour ça que nous parlons d'une. Euh, le thème de notre séminaire, c'est une église d'influence. L'influence n'est pas une théorie, c'est une réalité. En tant qu'enfants de Dieu bien-aimés du Seigneur, nous devons vivre la réalité de l'influence des enfants de Dieu dans une région. Ce que nous vous prêchons, ce ne sont pas des histoires qu'on nous a racontées. Nous vous prêchons la réalité de ce que nous avons vécu. Lorsque j'étais à, à, à Bruxelles, à Matongé, je me rappelle, hein, euh, j'habitais à Etterbeek, euh, à Bruxelles et puis je devais partir en vacances je suis parti au Congo mais avant de partir on devait déménager euh, d'Eterbeek. De et j'ai demandé qu'on me cherche un appartement en 1988 et lorsque je suis parti au Congo je suis revenu le seul appartement qu'on avait trouvé pour moi c'était en plein Matongue rue de Dublin au premier étage. Et lorsque je suis arrivé dans cette rue, et on connaissait Matongue, le lieu du péché, Sodome et Gomorre. Et lorsque je suis arrivé là, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu m'amènes dans cet endroit ici? Mais lorsque j'ai prié, Dieu m'a donné une vision. Et la vision que le Seigneur me donnait, je voyais devant mon appartement une longue file de gens, des gens qui étaient là, des gens qui étaient ivres, des prostituées, des gens qui étaient avec des cigarettes et des gens normaux qui faisaient une longue file. Et je ne voyais pas la fin de la file. Et j'ai compris. Je comprenais la vision de Dieu. C'est que le Seigneur m'a amené là-bas pour que ces gens-là soient sauvés. Et que ces gens-là devaient arriver jusqu'à ma maison. Alors là, j'acceptais d'habiter dans cet endroit. Je venais d'un endroit chic, d'un bons appartements, boulevard Louis-Schmidt, là où j'habitais à Interbeck. Et puis là, je me retrouve dans les quartiers, dans les quartiers, <rire> où j'ai vu des choses bizarres, je vous assure. Et nous avons commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, tu nous as placés ici. Nous voyons le mal est ici. Nous, je voyais le mal, comme on vous dit Sodome et Gomorrah, Moi, je voyais ça dans la rue. Tu rentres le soir à 22h, 23h par exemple, tu ne peux pas voir un enfant avec toi. Parce que les choses qui se passent dans la rue, tu te dis Bon, il y a des enfants ici, je ne vais pas parler de ça. Vous voyez, des choses, vous, vous dites Mais c'est quoi ça ici Est-ce qu'on ne voit pas comment les choses se passent ici Et puis, non seulement ça, mais des meurtres. On, combien de fois je n'ai pas vu du sang dans la rue. On vous dit que non, là, on a poignardé quelqu'un. Combien de fois, bien aimé du Seigneur, nous n'avons pas vu les prostituées bloquer les voitures en pleine rue. En pleine rue, s'il vous plaît. Et Faire des histoires dont je ne vais pas vous parler ici. Terrible. Mais et combien de fois je n'ai pas vu... Je, euh, vous, vous ne sentiez pas l'occultisme. Le diable travaillait. Mais vous savez quoi la prière, ça marche. Ouais. Parce que j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, tu m'as placé dans cet endroit pour que cet endroit change. Yes, sir. Vous savez quoi Le changement est arrivé. Ouais. La prière, ça marche. Ouais. Parce que nous avons vu à partir de l'endroit où j'étais là, combien de personnes ont été sauvées. Yes, sir. Des gens ont été gagnés à Jésus-Christ. Yes, non seulement ça, et bien aimé le Seigneur, j'ai fait des campagnes d'évangélisation En plein quartier, ma Dans les galeries porte de Namur Dans les galeries euh, la, la galerie euh, euh, toi, Non, pas trois dor La galerie Dixel, Galerie d'Ixelles, j'ai fait des campagnes d'évangélisation Et les gens venaient Une semaine, je me rappelle J'avais fait une semaine d'évangélisation Les gens venaient La puissance de Dieu se manifestait yeah. Sur la place publique Les démons se manifestaient Là en pleine galerie d'Ixelles Les gens qui étaient dans les cafés Ne comprenaient pas ce qui se passait Certains étaient troublés Parce que pendant une semaine On prêchait l'évangile on, on prêchait contre le péché Les gens, envoyaient, les gens des cafés Commençaient à, à, à être de, de, perturbés Et ils envoyaient même d'autres personnes Pour qu'on vienne arrêter La campagne d'évangélisation Parce qu'on parlait contre le péché Contre l'ivronnerie Contre l'alcoolisme mais il, il n'arrivait pas, il n'osait pas venir. Mmh. Un jour même, la police est arrivée. Comme j'avais reçu les autorisations du bourgmestre, mais le courrier n'était pas encore arrivé. Mais j'avais tenu la campagne comme c'était dit. Un jour, les policiers arrivent et ils veulent arracher le micro. Je ne leur donne pas le micro. Mmh. Il dit « Monsieur, vous n'avez pas donné l'autorisation ». J'ai dit « J'ai l'autorisation, je ne l'ai pas payé, ne sont pas là ». Il dit non, non, donnez. Et ils veulent arracher les micros. je dis non. Et je dis à toute la foule je dit, vous voyez tous ces gens qui sont, ces policiers qui sont venus ici, ils ne sont pas venus ici par hasard. Mm -hmm. Mais c'est parce que le Saint-Esprit les a amenés ici. Alléluia. Pour qu'ils soient sauvés aussi. Alléluia. Parce qu'ils font un métier dangereux. Mm -hmm. Et je dit très, très haut et fort. Parce que s'ils meurent maintenant, ils ne connaissent pas Jésus. Ils vont aller tout droit en enfer. Mm -hmm. Ils ont besoin de se repentir. Mm -hmm. Et entre-temps, comme il demandait la carte d'identité, j'ai sorti la carte d'identité, j'ai donné ça à quelqu'un pour qu'il s'occupe de ça. Moi je m'occupais de prêcher l'évangile. Bien du Seigneur. Et puis à un moment donné, j'ai dit à la foule qui était là J'ai dit, ces policiers ont besoin de Jésus dans leur vie J'aimerais vous demander de prier pour eux J'ai fermé les yeux, j'ai commencé à prier, chasser les démons j'ai proclamé que Jésus était Seigneur Qu'ils avaient besoin du salut Quand j'ai ouvert les yeux, les policiers n'étaient plus là Ils étaient partis Et on a terminé, on a fait toute la semaine L'évangélisation a continué Jamais on n'a été perturbé et vous savez, les gens venaient, des, même des, des, des, des Arabes venaient, des musulmans venaient là, la, la puissance de Dieu se manifestait, les démons se manifestaient. Les gens venaient pour que je prie pour eux. alors leur imposer les mains, des miracles se faisaient, mm -hmm. la bien-aimée en pleine place publique. Mm -hmm. Et lorsque nous avons terminé la semaine, c'était toute une semaine d'évangélisation, mm -hmm. les gens des cafés, les propriétaires des cafés sont venus me voir. Mm -hmm. Ils sont venus me dire, mais, quand est-ce que vous allez revenir encore Depuis que vous êtes là, il y a eu des choses qui ont changé. Au début, nous ne voulions pas. Mm -hmm. Mais maintenant, nous voulons. Parmi les gens qui se sont vraiment donnés au Seigneur dans cet endroit-là, quelqu'un peut-être connaît ceux qui habitent à Bruxelles, des anciens, c'est Maman Esther. Mm -hmm. Maman Esther. Mm -hmm. Elle avait un magasin mm -hmm. là-bas. Mais bien aimé du Seigneur, des gens ont été transformés. Mm -hmm. Et non seulement dans cette galerie d'Ixelles, mais dans la rue et dans le quartier, nous avons fait un travail d'évangélisation à un très haut niveau. Dans les maisons, sur la place publique, dans les rues, on a prêché l'évangile. Et des années après, j'ai quitté Bruxelles, je suis venu sur les genre 1900, en, en, en, en 1991. Le Seigneur m'a appelé clairement pour pouvoir aller sur Liège. Moi, je ne connaissais pas Liège. C'est dans une vision que Dieu m'a parlé. Et nous sommes venus avec l'évêque Martin Moutiebelé. On a fait le tour de la ville parce que je suis parti lui dire, Dieu m'a parlé, je dois aller sur Liège. Je ne sais pas où c'est Liège. Je ne connais personne à Liège. Mais Dieu m'envoie à Liège montant sur Bruxelles est terminé. Et nous sommes venus faire le tour de la ville avec lui. Et puis, on est parti chez une veuve. Donc, la deuxième personne chez laquelle on a été, c'était une veuve chez Maman Tchela, où on a commencé l'église dans un appartement, mm -hmm. numéro 23, quai du London. Mais vous savez, des années après, j'étais invité à Bruxelles par un pasteur dans une église. Et l'église se trouvait aussi, où ça Dans la, euh, la galerie Porte de Namur. La galerie qui est juste en face de la galerie d'Ixelles, pour ceux qui connaissent euh, Bruxelles et ce, ce coin-là. Et lorsque je suis arrivé, il y avait plein d'églises partout. Et j'ai dit, j'ai dit au pasteur, j'ai dit, vous, vous ne connaissez pas le secret de toutes ces églises ici. C'est nous qui avons fait le travail ici. Nous avons semé dans cet endroit ici. Et aujourd'hui, c'est l'endroit là où il y a le plus d'églises. Bien aimé du Seigneur, nous avons fait le travail. Et des cafés qui étaient là, des boîtes de nuit dans, dans la galerie d'Excel, là. Il y avait une boîte de nuit, j'ai oublié comment elle s'appelait. près d'un de, de, de, de, coiffeur. Et celle, elle est en, un peu en bas. Mais maintenant, c'est une église. Les endroits où les gens venaient faire des, le, le mal, <rire> ces endroits ont été transformés en église. Pourquoi Parce que nous avons semé. Mais pourquoi aussi parce qu'un jour, j'étais en train de prier. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'ouvre les yeux. J'ai la vision de ce qui se passe dans le monde spirituel. Je vois comment des ombres, les démons sont en train de travailler avec une vitesse. Fiu, fiu, fiu, fiu dans les rues. Et pendant que je suis en train de voir ça, je vois maintenant leur chef. Dans vision, j'étais éveillé, j'étais en train de prier. Je vois leur chef qui était, lui habillé en blanc cassé, était en train de marcher dans la rue. C'était le chef, la principauté qui agissait. Et j'ai commencé, et j'ai vu la croix, une grande croix, mais cette croix était par terre. Elle était couchée par terre. Et j'ai commencé à prier, prier, et au plus je priais, Amen. au plus la croix se redressait. La croix se redressait. Et au plus cette croix se redressait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle s'est mise sur le socle. Et quand elle a été mise sur le socle, au niveau de, de, du croisement de la croix même, la lumière a jailli. Il y avait une grosse lumière. Vous savez quoi J'ai vu tous ces esprits qui allaient, ces ombres, ces démons qui travaillaient vite. Tout le monde s'est couché par terre. Tout le monde, même le chef, là, la principauté, tous ont commencé à ramper jusqu'au pied de la croix. Et vous savez, à partir de cette vision-là, j'ai commencé à voir le changement en réalité dans tout le quartier. Des gens, des magasins qui étaient dans l'occultisme qui étaient des voisins, ces magasins ont mmh. des, des boîtes de nuit qui étaient en face de ma maison, qui tous les jours, mmh. le, les gens venaient tous les jours, il y avait des histoires, des bagarres dans mmh. la rue. Mmh. Cet endroit-là a brûlé. Mmh. Parce qu'un mmh. jour, j'ai proclamé cet endroit mmh. ici, mmh. je place mmh. l'interdit dessus. Mmh. Le feu de Dieu est venu, a brûlé l'endroit. Yes. Dieu, j'avais prononcé une parole Ça s'est réalisé, il n'y a pas eu de mort Mais l'endroit était brûlé Ah j'ai oublié le nom de la boîte de nuit et Bien aimé le Seigneur Non c'était pas le mambo, mambo était à côté aussi hein? Mais Bien aimé le Seigneur Et le Seigneur m'a montré Comment ça s'est passé Bien aimé, la prière Que nous faisons ça marche Oui ça marche c'est l'endroit là où il y a le plus grand nombre de magasins de chrétiens aussi Des enfants de Dieu là-bas Des restaurants des enfants de Dieu Bien aimé du Seigneur Et là où il y a un grand nombre d'églises Parce que nous avons semé Amen. Là où le péché a abondé La grâce a surabondé La prière ça marche L'onction agit Nous ne parlons pas pour parler mais nous parlons parce que nous savons que lorsque nous prions, Dieu intervient, yes, Dieu agit. Yes, et on peut continuer à parler de témoignage et de témoignage. L'église est appelée à influencer l'environnement. L'église n'est pas là juste pour se rassembler entre quatre murs yes, pour que les chrétiens qui sont dans l'église viennent passer un bon temps. Non, non, non, non, non, l'église est la station d'essence, l'église est l'université, l'église est la salle de sport qui te donne les muscles, l'église est l'hôpital qui amène la guérison de ceux qui sont l'église bien-aimée du Seigneur est l'université là où tu vas apprendre les choses importantes pour connaître Dieu, l'église c'est aussi le centre d'esthétique Alléluia, ceux qui ne sont pas bien la vienne et sont transformés. L'église, oui. c'est là où il y a tout ce qu'il faut. Oui. C'est le bon restaurant qui te donne la bonne nourriture. Oui. C'est pourquoi il faut venir à l'église. Oui. Oui. L'église, c'est plus que la boîte de nuit. Parce que quand tu viens dans l'église, tu passes la veillée de prière, tu ressors le lendemain, tu te sens en forme. Oh, quand nous étions païens, oh, tu vas dans la boîte de nuit, tu passes la nuit, toute la nuit à danser, mais tu, tu as besoin au moins de cinq jours pour récupérer. Mais quand tu vas à l'église, tu as une force extraordinaire. Alléluia. L'église est le lieu où tu as besoin de trouver quelqu'un pour te marier pour Alléluia. trouver une bonne personne. <rire> yeah. C'est ça l'église! Yeah. Alléluia! Yeah. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi j'aime l'église. Oh, je vous assure, j'aime l'église! La Bible dit, j'aime le séjour de ta maison. Amen. Le lieu où ta gloire habite. Amen. Si quelqu'un veut venir, devenir très intelligent et vraiment plus intelligent, il doit venir à l'église. Dans l'église, ton cerveau souffre. Si quelqu'un veut faire le combat spirituel, veut faire les arts martiaux spirituels. Moi, je faisais des sports de combat. J'ai fait du judo. J'ai fait de la boxe. J'ai fait du taekwondo. J'ai fait de la boxe française, la savate comme on l'appelle. Mais bien aimé du Seigneur, mais j'aimerais vous dire que quand je suis venu à l'église, j'ai fait les arts martiaux spirituels contre oui. le Seigneur. Ah, quand j'étais jeune, j'ai je donné des coups de tête. Parce que j'étais un bagarreur. Depuis tout petit, bagarreur dans la rue. Mais lorsque je suis venu à l'église, j'ai dit non, je n'ai plus besoin de cette force-là. Elle n'est pas suffisante. Quand un démon t'attaque, tu vas faire quoi Le coup de tête, lui il te donne le coup de tête, tu es par terre. Et tu vas lui faire quoi Une clé de bras Mais lui, il est plus costaud que toi. Il peut te lier toute ta vie. Lorsque le diable vient, tu vas faire quoi mais lorsque tu as le Saint-Esprit Satan yes, vient Mais tu dis au nom de Jésus Les principautés tombent yes, yes, yes. Un jour j'ai dit au Seigneur Seigneur les démons me dérangent trop mm. Si je pouvais attraper un, Le tordre, le consommer. Et c'est ce que Dieu a fait Parce que quand le Saint-Esprit Te remplit de sa puissance yes. Les démons Mordent la poussière au nom de Jésus-Christ yes, yes, yes. Les chaînes yes, yes. tombent au nom de Jésus. Nous, nous battons contre des géants. Parce que les géants quittent les villes. Les géants spirituels sont une réalité. Quand Dieu vous les montre, il vous donne une chose, une arme. Le plus grand, la plus grande arme, c'est le nom de Jésus-Christ. Et lorsque tu cites le nom de Jésus, la Bible déclare au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Écoutez-moi bien. alléluia Lorsque nous venons à l'église, nous recevons un équipement de puissance extraordinaire. Là où les chaînes sont brisées. Là où les démons qui tenaient les vies ne peuvent plus résister. Là où les voleurs qui venaient piller dans ta maison ne peuvent plus oser venir piller dans ta maison. Là où ceux qui venaient voler ta santé... Venez voler tes biens, venez voler ton mari, ton foyer, ta famille. Non plus le droit de venir. Yes, mais toi, yes. tu as le pouvoir et l'autorité de les chasser, Alléluia. de les briser, yes, de yes. les envoyer dans le désert. Yes, L'Église yes. est le lieu où Dieu équipe ses enfants de puissance, yes, pour que même si tu marches sur le chemin de la malédiction, Alléluia. ce chemin démoniaque éclate. Yes, écoutez moi bien. Mm -hmm. Quand Dieu commence à vous révéler comment les choses se fonctionnent dans le monde spirituel, mmh. vous dites, « Seigneur, c'est comme ça. Mmh. » Un jour, je me rappelle, j'ai un rêve. Et dans ce rêve, je suis en train de marcher sur le chemin. Le chemin est aussi large, un peu plus large que notre route, la route qui est ici. Et je suis en train de marcher sur la route. Il y a des maisons à côté, il y a des fleurs comme en automne ici. Je marche et puis à un moment donné, je ne comprends pas, la route bouge. Mmh. La route bouge. Et puis je prie et puis à un moment donné, la route éclate quand la route a éclaté, c'était des morceaux de chair partout. C'était quoi Un énorme serpent. Il y a des gens qui sont en train... Leur vie est, est, est destinée, est guidée par les démons. Mais lorsque nous prions, nous venons dans la maison de Dieu. Satan ne peut plus supporter. L'onction de Dieu fait éclater. Brise les chaînes. détruit le pouvoir de la malédiction. C'est pour ça que quand quelqu'un marche avec Jésus dans la sainteté... Son chemin n'est plus le chemin dans lequel le diable le conduisait. Sa destinée n'est plus une destinée démoniaque. Mais s'il marchait dans la destinée démoniaque, cette destinée doit se détruire. Parce qu'il doit maintenant marcher dans un autre chemin c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand tu marches avec Jésus, tu marches sur le chemin de la vie. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. C'est pour ça que j'aime Jésus. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu oui, C'est pour ça que j'aime la prière oui, Il n'y a pas plus puissant que la prière oui, La prière est le secret de notre protection oui, Quand tu pries, tu n'as pas peur des sorciers oui, Quand tu pries, tu n'as pas peur des magiciens oui, Quand tu pries, tu n'as pas peur de ceux qui te maudissent oui, Quand tu pries, tu n'as pas peur des gens qui même physiquement peuvent venir te menacer mmh, mmh. Pourquoi yes, Parce que tu sais que quand tu pries Dieu yes, envoie non seulement des gardes du corps yes, spirituel les anges de Dieu sont là. avec vous. Bien aimé du Seigneur, ce que nous vous disons, ce sont des réalités que nous avons vécues. J'ai vu un jour l'ange de Dieu, l'ange que Dieu avait placé à mes côtés pour me garder. J'étais en train de marcher, je sens une présence. Et puis je me retourne, il n'y a personne. Je marche, je sens une présence, je me retourne pour voir, il n'y a personne. Et un jour, le Seigneur m'ouvre les yeux, je vois un géant habillé en blanc, costaud. Il était en train de marcher à côté de moi. Et j'ai compris que c'était l'ange que Dieu avait gardé pour me protéger. bien du Seigneur, nous marchons avec des gardes du corps extraordinaires. Un jour, je suis en train de marcher sur la rue. Et puis subitement, je sens comme quelqu'un qui me pousse. Je suis seul, mais on me pousse. Pour aller sur le trottoir. Et juste à ce moment-là, une voiture passe à côté de moi à une vitesse terrible. J'étais surpris. Je n'avais pas entendu la voiture. Mais l'ange de Dieu était là pour Allélo, me porter. Yeah. Dieu manifeste le ministère des anges. Le ministère des anges est une réalité. Les anges sont une réalité. Je suis au Congo. Et pendant ce que je suis en train, je venais de finir de prier. Et puis j'entends sur... La fenêtre qui est au premier étage, il n'y a pas de balcon. J'entends quatre personnes et le Seigneur m'ouvre les yeux. Je vois quatre personnes habillées en blanc qui sont en train de chanter a cappella, mm, mm. sans instrument. Mm, yes Mais la façon dont ils chantaient, c'était tellement extraordinaire, yes tellement harmonieux, mm. tellement beau. Je n'avais jamais entendu de toute ma vie une telle beauté dans le chat. Amen. Yes, yes, yes, yes. no. no. no. no. Quand on vous parle du royaume de Dieu, ce ne sont pas des fables, c'est la réalité. Le ministère des anges, j'aimerais dire à quelqu'un, cette nuit ici, le Seigneur me parlait, que le Seigneur amène son peuple dans une nouvelle dimension. J'ai partagé cela ce matin, où j'ai vu le ministère des anges, les anges étaient en train de retourner au ciel. Et lorsque j'ai eu cette vision vers les, euh, Entre 4h et 5h du matin J'ai compris J'ai dit Seigneur Ça veut dire qu'ils ont fait le travail qu'ils devaient faire Et maintenant ils doivent monter Parce qu'ils doivent rendre le rapport J'aimerais dire à quelqu'un Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie Tu entres dans une nouvelle saison de ton existence C'est pour ça mes bien-aimés Saisis la main de Dieu saisis le miracle de Dieu, des choses nouvelles sont en train de se produire, chers serviteurs et servantes de Dieu, j'ai mon message ici, mais oh j'ai préparé mon message, mais je suis en train de te dire que Dieu t'amène dans une nouvelle dimension, Dieu est en train d'amener une restauration, un réveil dans ta vie en train de stimuler l'authenticité du christianisme en toi. Le christianisme de pacotille, le christianisme de parade, le christianisme théorique, le christianisme de comparaison, n'a pas de place, n'a pas de valeur. Le christianisme authentique, c'est le christianisme dans la marche de la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu libère la puissance du Saint-Esprit maintenant c'est si quelqu'un a soif qu'il vient la boire dit le Seigneur Jésus et qu'il boive et il y a des fleuves de vivre au le de sang c'est-à-dire la puissance de Dieu va se libérer au travers de sa vie là où il ira, il va libérer la vie là où il ira, il va libérer les miracles là où il ira, les choses vont changer là où il ira, les démons vont fuir là où il ira, les choses nouvelles vont se produire là où il ira seront restaurés. Là où il ira, les, les gens qui n'étaient pas intelligents vont devenir intelligents. Là où il ira, là où il y avait les ténèbres, Dieu va lui ouvrir les yeux pour voir les choses cachées. Parce que nous sommes dans une nouvelle dimension. Une dimension de gloire. Une dimension de libération de la faveur divine. Nous sommes dans ce temps où Dieu ne veut pas seulement choisir ses serviteurs pour agir. Mais Dieu veut choisir monsieur et madame qui a soif. Dieu veut choisir celui qui a faim et soif de sa paix. Dieu choisit celui qui a faim et soif de son authenticité. Non pas celui qui veut venir à l'église par forme ou par formalisme, mais celui qui veut venir à l'église pour dire Seigneur, touche-moi. J'aimerais te dire le Seigneur libère ses anges pour tous ceux qui ont faim et soif de la justice. Et si tu as faim et soif de Dieu, sans te préoccuper de celui qui te regarde ou ne te regarde pas, mais que tu as les yeux fixés sur le Seigneur de gloire. Il a préparé les cieux ouverts. Le ciel est ouvert pour la libération de la puissance divine. Parce que dans ces temps, Dieu cherche quelqu'un par lequel il va se manifester. Dieu cherche des personnes par lesquelles il va agir. Dieu cherche des personnes par lesquelles sa puissance va couler. Dieu cherche des personnes dans lesquels il va libérer ses miracles, ses signes, ses prodiges. Bien oh, bien aimé du Seigneur, c'est le temps. Oh, Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il doit faire dans ta vie. Il y a une libération que Dieu est en train de faire Laisse cette libération venir dans ta vie Il y a une grâce que Dieu est en train de libérer Laisse cette grâce remplir ta vie Il y a une faveur que Dieu est en train de libérer Laisse cette faveur saisir ton existence Il y a une intelligence que Dieu veut renouveler Laisse ton intelligence être restaurée pour marcher dans la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut juste se lever Lève-toi simplement. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Mais commence à louer le Seigneur simplement. Dis Seigneur, me voici. Dis-lui Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Dieu cherche des personnes qui vont dire Seigneur, me voici. Utilise-moi. Je cherche parle-lui parle-lui parle-lui parle-lui les bons scènes de reboche les bracos scènes de rebail souffle Saint-Esprit Seigneur c'est toi qui m'as dit que les temps nouveaux sont arrivés tu m'as montré un travail que les anges ont fini de réaliser c'est le travail où ils doivent maintenant rentrer au ciel pour te donner le rapport le rapport de ta gloire le rapport de ton œuvre, le rapport de ton salut, le rapport de la délivrance, le rapport de la guérison, le rapport des signes, des prodiges et des miracles, le rapport de la résurrection, le rapport Seigneur de la bénédiction, le rapport Seigneur de d'ablissement de ton plan dans la vie des hommes et des frères. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis l'église de Londres. Utilise mon frère, utilise ma soeur, utilise tes serviteurs, utilise tes servantes, car c'est ici le temps. C'est le Utilise-nous, utilise-moi, utilise, utilise mon frère, utilise ma soeur, au-delà de la philosophie, au-delà, Seigneur, de la gamme, au-delà de la phraseologie, au-delà, Seigneur, des programmes, au-delà, Seigneur, de nos plans humains, utilise-nous pour bouleverser les vies. Vraiment, si qui est la pro-contempe pas, elle ne devrait pas et qui va continuer. Libra bras m'a séguéri ma kata, les bras m'a stippin et kotarinech et m'a ma la Ma foi est que nos sauf le Saint-Esprit, une dimension de la une dimension de renouveau, une dimension, Seigneur, de percer, une dimension de foi de veille, une dimension, Seigneur, de communion authentique avec toi, Seigneur, même dans le cœur des enfants, dans le cœur des Je prie pour cette dimension d'authenticité et d'influence, de percée, toi tu fais de ton église et de tes enfants, de tes serviteurs et de tes servantes, un traîneau avec des poignons et de tout, un car nous point de pointe. L'année les forces de la briser les chaînes de l'adversité, transformer les situations, bénir et amener la grâce, amener la vie là où il la mort, changer l'histoire de la vie, changer l'histoire de la vie, dans cette ville, Seigneur manifeste ta gloire, dans l'église de l'antenne, et dans la ville de tes habitants et de tes 70, par les signes, les prodiges, les miracles, par la réalité de ton œuvre, dans la vie de ton peuple, dans la vie de ta enfants, au nom de Jésus. Oh, Alléluia, le Seigneur et tout Seigneur, que ton nom soit saint, que ton nom soit que ton nom soit que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré, que ton nom soit éloigné, que ton le c'est carrément un de c'est c'est le temps, c'est le temps, c'est le, le temps de la libération de ta grâce. Merci pour le ministère des anges. Merci pour la libération de ta puissance. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur ce soir pendant ces quelques instants, bénis et sanctifie ta parole. Au nom de Jésus et le peuple de Dieu, dit. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. amen. Alléluia. Bien-aimé, je prie de bien vouloir vous asseoir. Oh, Alléluia. Je voulais déjà enseigner depuis longtemps, mais quand le Saint-Esprit par les conduits, il faut obéir. Sinon, nous passons à côté de ce que Dieu veut faire. J'aimerais partager la parole pendant 15 minutes maximum. Il faut me signaler pour que je ne déborde pas. Hier, bien aimé, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'église, une église influente. N'est-ce pas Une église influente. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu fait de toi une personne influente. Amen. Non, je n'ai pas bien compris. Amen. Vous n'avez pas bien saisi. Dieu fait de toi une personne influente. C'est une réalité. Amen. Dieu fait de toi une personne influente. Béni soit le nom de notre Seigneur. Amen. Hallelujah. Amen. Une église influente. Tel est le thème de notre message. Nous avons parlé dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16, où le Seigneur dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel ne, euh, euh, perd sa saveur, il ne sert à rien. » Et puis il dit au verset 14 « Vous êtes la lumière du monde. » Et quand vous lisez l'influence dont le Seigneur, le Seigneur Jésus parle ici, ce n'est pas juste une influence locale. Il dit « Vous êtes le sel de la terre. » Lorsque tu vas en vacances quelque part, Dieu t'appelle là-bas à influencer. Amen. Un jour, je suis dans l'aéroport. Je ne sais plus quel aéroport. Je pense que c'est en Afrique du Sud. Je suis en train de marcher. Je marche. Je suis en train d'aller prendre mon avion. Et puis une personne vient. Elle m'arrête. Elle me dit, euh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle me dit, vous êtes prédicateur de l'évangile? Et je lui dis, euh, j'ai l'air de dire, mais est-ce que c'est écrit sous mon fond Et je lui dis, oui, je suis serviteur de Dieu. Elle dit, ah, je le savais Elle dit, parce que quand vous êtes passé, j'ai senti quelque chose. Et puis elle me dit, la personne me dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir ici vous asseoir C'était un sireur de chaussures. Et puis, et, et, et, et je lui dis, mais écoutez, j'ai vidé tout, tout, tout l'argent que j'avais, je n'ai plus de monnaie local. Elle dit, non il dit Venez, je vais vous cirer les chaussures gratuitement. Et je vous demande juste une seule chose Priez pour moi. Oui. Bien oui. aimé. Comment est-ce qu'elle a su que j'étais serviteur de Dieu Elle a senti quelque chose l'influence. Sans dire un mot. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, les gens sentent que tu es différent qu'il y a quelque chose de spécial. En toi Amen. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur disent, nous sentons, mais nous ne savons pas dire quoi. Mm. Mais ce qu'ils sentent, c'est que tu es différent. Alléloïe. Que tu es une personne d'influence. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alléloïe. Nous avons vu cela ensemble. Nous avons parlé de la définition de l'influence. Je ne vais pas revenir là-dessus. La définition de l'influence. Et puis, nous avons dit ensemble... La première chose c'est la prise de conscience de son identité en Christ. Et nous avons parlé de tout cela. Et oh, eh, je ne vais pas revenir encore là-dessus. La deuxième chose, euh, la deuxième chose dont nous avons parlé, c'était la marche dans la maturité chrétienne. La troisième chose, pendant les dix minutes qui me restent ici, troisièmement, si nous voulons être une église d'influence, troisièmement, c'est la marche dans la révélation divine. Mmh. Je répète, la marche dans la révélation divine. Vous ne pouvez pas être influent si vous n'avez pas la révélation de Dieu. La vie spirituelle, la vie chrétienne n'est pas une vie de blabla. Mais c'est une vie où tu dois voir les choses. Pour avoir un impact, une influence, tu dois voir plus loin que les autres. Oui, on va parler de la vision. Mais je parle plus que de la vision, parce que la vision, c'est une image que tu as dans la tête de ce que tu peux devenir. Je ne parle pas de la vision ou des choses que Dieu te montre. Non, je parle ici de la révélation. C'est-à-dire que les choses cachées, tu les connais. Regardez un peu ce qui est écrit. Matthieu chapitre 16. Quel est le secret de la véritable église Voici ce qu'il est écrit. Le Seigneur Jésus pose la question d'abord à ses disciples. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme Les uns disent tu es Jean-Baptiste, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus pose la question, et vous qui dites-vous que je suis Et Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Quand il dit tu es le Christ, il révolutionne le système judaïque. Il révolutionne le judaïsme parce que Christ ne pouvait pas être considéré comme un Messie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été crucifié, parce que il, était, il se déclarait le Messie. On l'a proclamé comme étant le roi des Juifs. Et on l'a crucifié à cause de cela. Mais Simon Pierre répond, tu es le Christ, tu es Christos, tu es le Messie. Tu es loin de Dieu, le libérateur. Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. En déclarant cela, il dit, tu es Dieu. Et puis, qu'est-ce que le Seigneur Jésus répond il est écrit ceci, dans Matthieu chapitre 16, verset 17 à 19. Jésus reprenant la parole lui dit, Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et puis il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Écoutez, ces deux versets, que nous lisons ces, ces, ces, ces trois versets, parce que nous pouvons lire aussi le verset 19. Le verset 19, il dit ceci, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Mmh. Vous savez, c'est une autorité terrible que le Seigneur donne à l'église. Mmh. Mais bien souvent, nous passons à côté parce que nous ne comprenons pas. La révélation c'est Apocalypse, enlever le voile. C'est pour ça que le livre d'Apocalypse s'appelle aussi dans certaines versions la révélation. Parce que le voile est enlevé. Et le Seigneur dit ici à, à, à Simon-Pierre, il dit tu es heureux Simon fils de Jonas. C'est assez particulier, il ne l'appelle pas Simon-Pierre. Il appelle de sa nature Simon, fils de Jonas, il le ramène dans sa famille. Il dit, tu es heureux, toi, dans ton humanité. Parce que ce ne sont pas le, la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et puis il dit, moi je te dis que tu es Petros. Et sur cette pétra, je bâtirai mon église. Les, les portes du séjour des morts ne de prévaudront point contre elles. Le lieu des décisions maléfiques n'auront aucun pouvoir. Bien aimé, c'est la réalité. Lorsque nous comprenons que les décisions maléfiques n'ont pas de pouvoir sur nous, nous nous levons et nous commandons. Au nom de Jésus, puissance des ténèbres, vous n'avez rien à faire ici. Ce territoire ici, c'est Dieu qui nous l'a donné. Alors quittez cet endroit. C'est-à-dire tu entres dans le combat spirituel. Quand les démons viennent perturber ta maison avec l'esprit de divorce, avec les esprits de mésentente et de querelle, les esprits d'incompréhension, au lieu de discuter dans la chair et le sang en disant mais cette femme-là je ne comprends pas, cet homme-là je ne comprends pas, tu te lèves dans la prière en disant cet homme-là c'est mon mari cette femme là c'est ma femme alors maintenant puissance des ténèbres quittez cette maison au nom de Jésus vous n'avez pas de place dans cet espace parce que ce lieu est un lieu saint, selon qu'il est écrit tout lieu que la plante de votre pied foulera je vous le donne en héritage donc cet endroit ici est le lieu de la propriété du roi des rois parce qu'il est écrit j'habiterai au milieu de vous, je marcherai au milieu de vous je serai votre dieu et vous serez mon peuple donc cet endroit ici c'est le Mieux dans lequel Dieu règne. Alors aucun démon n'a d'autorisation de passer dans cette maison ici. Démon sortez au nom de Jésus. Bien aimé, cela non seulement fonctionne pour une maison, mais cela fonctionne aussi pour une ville. Le grand problème c'est quoi le grand problème que nous, les pasteurs, nous avons, nous, les serviteurs de Dieu, nous avons, le grand problème que nous, en tant qu'évêques, nous avons, c'est que les gens qui doivent suivre et entrer dans cette dimension font le contraire. Parfois, ce sont eux qui vous tirent en arrière, qui vous fatiguent. Vous, peuple de Dieu, Dieu vous donne un pasteur pour que vous le suiviez. Parce que le pasteur qui vient de Dieu a la révélation divine Le leader qui vient de Dieu a la révélation divine Moïse avait été appelé par Dieu Pourquoi Pour délivrer Israël Comment Par des signes, des prodiges et des miracles C'est-à-dire par une démonstration de la réalité de Dieu La vie chrétienne n'est pas une vie de théorie Le christianisme authentique est un christianisme de démonstration de la divinité de Dieu le christianisme authentique, c'est une démonstration de la réalité de Christ. Le christianisme authentique, c'est une démonstration de la, de la véracité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait des signes, des prodiges et des miracles. Le Saint-Esprit brise les chaînes. Et le pasteur, le leader, doit être accompagné du peuple. Celui qui, ceux qui fatiguent le plus les leaders ne sont pas les démons. Mais c'est le peuple. Mmh. Les démons n'ont pas de problème avec les leaders. Vous savez pour quelle raison? Parce que chaque pasteur reçoit l'autorité du royaume de Dieu. Mmh. Luc chapitre 10 verset 19. Chaque pasteur doit connaître ce texte. Où il est écrit. Voici je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est cette puissance que Dieu a donnée à Moïse Pour faire tomber le royaume de Pharaon Les divinités, les démons Parce que derrière chaque malédiction qui est tombée en Égypte Il y avait un géant diabolique Il y avait un démon, une principauté satanique Et toutes les principautés sont tombées devant Moïse Moïse n'avait pas beaucoup de monde avec lui Mais Pharaon avait toute son armée Pharaon avait tout le peuple Pharaon avait tous ses magiciens. Derrière les magiciens avait toute la puissance de la magie de l'occultisme. Mais lorsque Moïse arrive, bien aimé du Seigneur, tous ces démons tombent. Le problème que Moïse a eu, c'était pas contre les démons. C'était le peuple qui avait été délivré. C'est le peuple qui est heureux dans la délivrance. Mais c'est le même peuple quand il y a un problème qui dit Moïse, tu nous as amenés dans le désert pour mourir. C'est le même peuple qui dit Moïse, qu'allons-nous boire C'est le même peuple qui dit Moïse, nous sommes fatigués de cette manne. Moïse, Moïse, c'est le même peuple qui dit qui t'a établi chef sur nous. Alors qu'ils ont oublié qu'ils étaient des esclaves et que c'est par Moïse que Dieu les a libérés. C'est le même peuple qui amène tellement la pression sur Moïse, que même Moïse désobéit. Dieu lui dit, Moïse parle au rocher. Moïse, pressé par le peuple, qui avait soif par les besoins du peuple, Moïse dit, est-ce que c'est ce rocher que l'eau va sortir Il frappe deux fois le rocher. Dieu fait le miracle quand même, et Dieu dit, Moïse, je te punis. Tu n'entres pas dans la terre promise, parce que tu ne m'as pas honoré devant le peuple. Qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire par là que les prédicateurs, quel que soit ce que vous avez, quelle que soit la pression du peuple, il faut obéir à Dieu. Amen. Ce n'est pas toujours facile. Parce que vous avez la vision. Mais le peuple n'a pas nécessairement la vision. Parfois le peuple a la division. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu doit faire Rester focalisé sur la vision. Amen. Quel que soit le prix. Et pour être focalisé sur la vision, il faut la révélation. Que le voile s'enlève, bien aimé du Seigneur. Parce que le Seigneur dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et puis il dit, oh, tu, es, tu es heureux. Heureux. Heureux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, n'est-ce pas Tu es heureux. Écoutez-moi bien. Il est tu es heureux. Le mot heureux, pour ceux qui ont fait le grec et puis l'école publique, vous savez quoi, ce quoi, n'est-ce pas Ce mot-là, Makarios. Makarios. Qu'est-ce que cela veut dire Le mot heureux ici, c'est pas « Oh, tu es content. » Non, non. Le mot heureux ici, c'est que tu es béni. En fait, tu es entièrement satisfait. C'est pour ça que quand le Seigneur a commencé à parler dans Matthieu chapitre 5, verset 3 à 11, il parle de béatitude. Il dit, vous êtes heureux. Heureux, là, le mot heureux, c'est en fait béni. J'aime la version anglaise. La version anglaise dit, blessed, vous êtes béni. Et vous voyez, le chrétien ici vit ce bonheur-là de la bénédiction parce que Dieu habite avec lui. En fait, Dieu habite en lui. C'est ça que ça veut dire. Dieu habite en lui à cause de Jésus. Et puisque Dieu habite en lui, il est entièrement satisfait. C'est ça, Macarius. Ce mot est différent de l'ogétos. Qui veut dire, en fait, c'est de là d'où vient le mot des éloges. C'est-à-dire, bien parler Et bien aimé du Seigneur. Macarius est différent d'être content. Parce que quand on est content, c'est parce qu'une chose agréable arrive. Oh nous sommes heureux parce qu'il y a la foule dans l'église. Nous sommes bénis. En fait, non, nous sommes contents. Nous sommes contents parce que c'est une circonstance favorable. Mais dans le sens biblique même, bien aimé du Seigneur, une personne est bénie parce que la présence de Dieu dans sa vie le rend entièrement comblé et satisfait. Il n'est pas béni parce que les bonnes choses arrivent, mais il est béni parce que la présence de Dieu demeure en lui. Christ est en lui. En fait, il vit dans le monde. Écoutez-moi bien. Mais il est indépendant du monde. Sa joie, sa satisfaction ne vient pas des situations agréables qui s'arrivent, des circonstances. Non. Le mot ici signifie que sa joie et sa satisfaction proviennent de la présence de yes. Dieu. Yes. Quand Dieu est présent dans ta vie, tu as tout. Amen. Même quand les choses vont mal. Amen. Comment pouvez-vous expliquer dans Actes des Apôtres, chapitre 16, Paul et Silas sont en prison, blessés, frappés, battus à cause de l'évangile, mais ils chantent les louanges du Seigneur. Et quand ils chantent les louanges du Seigneur, ce n'est pas parce qu'ils sont dans des bonnes conditions, mais c'est parce que Dieu est en eux. Le Saint-Esprit est en eux. La présence de Dieu est en eux. Et cette présence de Dieu en eux, en pleine prison, au milieu de la nuit. Bien-aimés du Seigneur, les portes de la prison s'ouvrent. Les fondements de la prison sont ébranlés. Les chaînes des prisonniers tombent. Quand la présence de Dieu est en vous, toutes les circonstances négatives doivent changer. Amen. Amen. Amen. Beaucoup de gens, pasteurs, cherchent les circonstances favorables. Oh non, pourquoi vous n'êtes pas venu à l'église Ah mais il y avait le son là. Ah. Mais pourquoi vous venez à l'église Oh ah, la musique là, c'était formidable. Mmh. La louange là, quand la soeur l'a chanté, oh là là, on était comme au ciel. Mmh. Circonstance. Mmh. Mais pas bénédiction. Mmh. Ce n'est pas Macarios. Mmh. C'est pour ça que vous avez des gens qui quand tout va bien, le pasteur a bien prêché, ah ils sont là. Lorsque le pasteur prêche un message dur de repentance, il dit, ah non, moi je ne vais pas à l'église. Le pasteur a parlé de moi, même publiquement. C'est pour ça que vous voyez, beaucoup de gens n'évoluent pas. Parce qu'ils ne sont pas bénis. Ils sont contents. Ils sont heureux. La bénédiction ne veut pas dire par là que tout va bien. La bénédiction, c'est la présence de Dieu dans ma vie. Amen. Et quand Dieu est présent dans ma vie, même quand ça va mal, je dis, je suis heureux. Pourquoi? Parce que je sais que mon rédempteur est vivant. Je sais que toutes choses concourent au bien du cinquième Dieu. Et je suis heureux. Alléluia. Je dois m'arrêter ici. Parce que je vous avais promis, j'ai d'ailleurs même dépassé de cinq minutes. J'allais continuer à parler. mais nous allons parler demain. Par la grâce de Dieu. Bien aimé du Seigneur. Soyez bénis. Amen. Pas seulement contents. Soyez bénis. C'est-à-dire, vis avec la présence de Dieu. Amen. Moi, vous savez pourquoi tous les matins, les gens me disent parfois, Ma mais comment ça se fait que vous êtes toujours heureux comme ça le matin mais Parce que Dieu est là. Amen. Vous croyez qu'on fait semblant, on ne fait pas semblant Vous croyez qu'on fait ça parce qu'il faut qu'on ait du monde Non. Mais on sait qu'on est dans la connexion avec le roi des rois. Amen. Alors, que les gens soient là ou pas, ce n'est pas mon problème. C'est vrai que j'aime que les gens soient là. Mais la chose la plus importante, c'est la présence du roi des rois vie. Quand tu sais que le roi des rois est là, mais c'est le plus grand des cadeaux. Quand tu sais que Dieu est avec toi, c'est le plus grand des cadeaux. Pourquoi parce que sa présence peut tout changer. Amen. Sa présence peut te donner plus que tout ce que toi tu désires. C'est pour ça que David pouvait dire, Seigneur ne me retire pas ta présence. Moïse pouvait dire, Seigneur si toi tu ne pars pas avec nous, ne nous laisse pas aller. Amen. Sans la présence de Dieu, où irions-nous bien aimés du Seigneur? C'est le plus grand secret de la bénédiction. La bénédiction c'est de marcher avec Dieu et en Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, il dit Je suis le cep, vous êtes les sarments, et mon Père est le vigneron. En fait, quand il dit ça, il dit Vous devez être attaché à moi, et moi je dois être attaché à vous. Vous devez être attaché à moi, faire une même plante avec moi, et ma vie doit couler en vous. C'est-à-dire, je dois être en vous. Et quand je suis en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Vous aurez beaucoup de résultats dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Merci. Nous continuons demain par la grâce de Dieu. Dieu Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.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 Bien-aimés du Seigneur, c'est une joie immense. Nous, de Landen, je crois que, plus que jamais, nous avons la confirmation que Dieu nous parle et que Dieu est au milieu de nous. Durant tout le mois d'octobre, nous parlons de l'autorité spirituelle et nous sommes sur Moïse. Moïse et Moïse. En tout cas, que chacun de nous écoute ce que le Saint-Esprit, à l'église alléluia l'heure est avancée nous avons encore demain et le samedi dont nous allons directement nous bénir nous mêmes en apportant dix 000 offrandes dans la maison du seigneur de messages comme ceci il n'y a rien à rajouter il faut laisser le saint-esprit poursuivre dans chacun d'entre nous alléluia voilà si vous avez préparé quelque chose Dîmes, offrande, sentez-vous libre. Notre sœur est en train de distribuer les enveloppes. Sentez-vous libre et je cède la parole à la louange. Amen. Amen. Amen. Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Hallelujah, Jésus le, le roi, roi des rois. Le, le Seigneur des Seigneurs. Seigneurs. Hallelujah! Yeah dit dans ta parole, apportez dans la maison du trésor, dîmes et offrande. pour vous je menacerai celui qui dévore, j'ouvrirai les écluses de cieux et je rependrai ma bénédiction avec abondance. Seigneur, tu parles à l'église en disant que l'église est la maison de trésor. Ce n'est pas la maison de pauvreté ni de ruine, c'est la maison de trésor. Seigneur, puisque ton peuple a actionné, en apportant sa sémence, que tous les trésors qui sont associés à ta maison leur soient donnés au nom précieux de Jésus-Christ. Élève une génération d'hommes et de femmes bénis. Que la prospérité soit leur partage à tous les niveaux, à tous les niveaux, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de briser les jours de la malédiction. Merci de guérir encore les malades et de restaurer des vies. Merci de donner des idées créatives afin de créer la richesse. Au nom puissant de Jésus, nous, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Voilà, nous allons. Nous allons faire la prière de notre Père si on peut se lever ensemble.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 le règne, Amen. la puissance Amen. et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lever sa face vers toi et qui t'accorde sa paix. Amen. Que l'Éternel se lève vers toi et qui t'accorde sa grâce. Amen. Demain rendons la paix du Seigneur et on se retrouve demain à partir de 19h. Amen. Et pour l'Église de Londres, nous sommes là à partir de 17h30. Amen. Vous savez vous-même le pourquoi. Amen. Amen. Voilà. Amen Bonne soirée à tout le monde. <Applaudissements> Bonne soirée à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Loué, loué, loué. Loué, <extérieurs> loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué le Seigneur loué, Jésus. Loué, loué, loué, loué. Loué, loué. Parce que les promesses, Seigneur, que tu as faites dans ta parole, Seigneur, nous les saisissons et nous les vivons au nom de Jésus. Et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, Amen, Amen, Amen. Oui, je suis la vanne. J'ai je la hum, Et... vanne. <tastebroken today> <layer> <Nos caria> <Newmanbirds>